On est de retour à CFRH 88.1 et 106.7. Mon invité est Réjean au bas de et nous explique euh, la, la tente de sudation. Continue Réjean avec euh, le sujet. Donc, qu -ce, que, ce que je disais tantôt, c'est la personne qui garde le feu, euh, c'est un honneur en tant que tel. Euh, pour ma part, moi j'ai été... quoi? Du moment du premier sauna en 87 à aller jusqu'à j'ai été au moins deux ans à construire la loge aider à construire la loge aller chercher des pierres m'assurer que de trouver du bois de chauffage du bois pour chauffer ça vais vous conter une anecdote à un moment donné on a eu un sauna qui est D'après moi, c'était le milieu de janvier. Et puis, il faisait à peu près comme 20 en bas de zéro. La loge avait déjà été bâtie au printemps, c'est-à-dire en automne. Donc, la loge en tant que telle était déjà construite. Donc, on n'avait pas à la construire. Puis là, je reçois un appel du maître de cérémonie. puis Il dit « Ok, demain, on fait un sauna, on tient un sauna, puis ça nous prend un nom X de grand-père. »« Ok. » Puis là, je dis à la personne, je dis, Écoute, on est en milieu de janvier. Il y a deux pieds de neige partout. Euh, aussi, on m'a trouvé des pierres, des grands-pères. <rire> Donc, euh, tu pars sur un « wild goose chase », comme on dit, là, tu t'en vas et tu péris fort, parce que là, ça te prend des pierres, ça te prend, des, ça te prend du matériel pour faire le sauna, euh, les, les grands-pères. Donc, euh, là, as, ton imagination euh, puis as, ton stress, est au maximum parce que euh, tu sais que euh, du monde va arriver de différentes parties. En l'occurrence, cette fois-là, euh, on avait du monde qui arrivait de la Baie James, il y en avait qui arrivait d'Ottawa, il y en avait qui arrivaient de plein de différentes places. Donc, euh, puis tu fais ça en leur honneur, puis ils viennent t'honorer par leur présence. Donc, euh, j'embarque dans mon véhicule, puis là, ben, je passe sur la, à la chasse au grand-père, comme on dit. Et là, ben, c'était quoi? Après dîner, mais au mois de janvier, il fait noir de bonne heure. Donc, euh, je conduis pour à peu près quoi, 10 minutes, 15 minutes. Puis à un moment donné, ben, euh, préalablement, j'avais laissé une traîne, tu sais, un petit sled, comme on dit, pour transporter les campers dans l'auto. Parce que il y avait deux pieds de neige par poux avec la, les, les, les bourras. y avait peut-être trois pieds de neige donc, dans le champ, je voyais des un monticule de pierre. Mais Dan, il était à peu près un quart de mille dans le champ. Tu sais, ça ne paraît pas de la route. Là. Tu dis, ah, oh, c'est dans ta tête, tu veux les avoir à côté de toi. <rire> Donc, je suis parti dans le champ. Je n'avais pas de requête. Là, je calais jusqu'au genou pour me rendre là, embarquer les grands-pères dans la traîne, puis les amener à l'auto. En tout cas, euh, je ne sais pas si tu sais, mais j'en ai, j'ai travaillé fort. Tu sais, c'est comme... Euh, puis il ne faut pas que tu brosses. Tu sais, quand tu ramasses tes grands-pères, tes grands-mères, il ne faut pas que tu les garoches dans l'auto, faut pas que Parce que euh, les pierres aussitôt qui sont chauffées vont, vont craquer souvent. Donc, les pierres donnent leur vie pour, pour ceux et celles qui, qui vont participer à la cérémonie. Donc, j'embarque les pierres dans la, dans la valise de mon auto. Je m'en viens ici là là, ben, je peux te dire que j'étais tout trempe en navette. J'avais chaud en... Hey, même s'il faisait extrêmement froid, c'était comme... tellement sur tellement nerfs. Il faut absolument que... Mais aussitôt que j'ai trouvé le spot et que j'ai déposé du tabac, bien là, ça paraissait une tâche moins difficile. Malgré que j'étais à peu près à un quart de mille de, de la route. Là. Mais ça s'est bien passé puis j'ai ramené les, les grands-pères à la maison. Puis, je les ai nettoyés, j'ai enlevé la glace après, puis je les ai placés sous une toile pour le lendemain. Donc, tous ces petits gestes-là, euh, si un jour vous avez une personne, un aîné, que ce soit un homme ou une femme, vous demande euh, de remplir cette tâche-là, c'est vraiment un grand honneur qu'on vous demande ça. Puis, c'est pas demandé à n'importe qui. C'est parce que souvent, les, ben, les aînés vont voir de quoi dans nous, que nous autres, on n'a pas vu, on n'a pas découvert encore. Donc, euh, qu'un aîné ou qu'une aînée te demande d'aller chercher des pierres pour un sauna, puis de participer à la, construction, à, la, à la construction du feu, etc., c'est etc., que vous êtes la ligne de vie entre le feu et l'intérieur de la loge c'est vous qui protégez la loge parce que, euh, je ne sais pas, ça jamais arrivé, mais un exemple, je ne sais pas moi, s'il y a un animal quelconque qui s'approche de la loge, ben il faut que tu l'envoies. Ça dépend quel animal que c'est. Ou, tout bonnement, quelqu'un s'abrosse puis qui est chaud puis, qu est, puis qu veut, qui, qui, qui, qui veut venir voir absolument ce qui se passe, bien là, il faut que tu t'arranges pour convaincre la personne de se tenir à l'écart il ne faut surtout pas l'envoyer à moins que la personne a, a fait être violente. Là. Mais il faut que tu t'assures que le périmètre est protégé pour ceux qui sont à l'intérieur de la loge. Tu vois, c'est tous des petits détails que euh, c'est important à savoir. Puis Une autre chose, j'ai vu ça dans le passé, c'est que tu tapes d'aller chercher les grands-pères. Euh, ça se passe chez, chez ta propriété. Euh, tu t'occupes de nettoyer la loge, d'aller chercher du cèdre pour le, le plancher dans la loge. Il faut que tu trouves les couvertures qui vont aller à l'intérieur. Euh, le cèdre, la raison pourquoi on met ça à l'intérieur, c'est parce que y a de la guérison qui se fait, Ben le cèdre absorbe tout ça, puis ça, ça a un effet euh, thérapeutique et, euh, en fin fait, de compte, ça purifie l'endroit. Donc, tu as toutes ces petites tâches-là à, à, à faire. Puis, si d'habitude, le cèdre va être amassé par les femmes qui vont faire le, le plancher, qui vont préparer le lit. Mais si tu n'as pas de femme qui, qui, qui est disponible, ben, euh, gars, pas gars, c'est toi qui vas chercher le cèdre puis c'est toi qui, vas, qui va tout préparer ça pour les autres. Donc, tu vois, c'est... Puis, c'est un, une belle manière de cheminement et ce qui en découle de ça, c'est ça fait bien, ça fait chaud au cœur. Euh, ça montre que le monde... Ça, ça, ça te donne un exemple que le monde apprécie ce que tu fais. Euh, quand tu es à l'extérieur, ça se peut que tu sois témoin d'événements inattendus. Euh, tu peux voir des signes. Un exemple bien simple, je ne sais pas moi... Tu es, es en pleine noirceur, il y a un sauna qui se tient, tu t'occupes du feu. Puis à un moment donné, tu vois de quoi qui passe dans le ciel? Ben, je ne sais pas, si tu vois une étoile filante. Okay? Ben, une étoile filante, c'est quelque chose qui n'arrive pas à tous les jours. Mais il faut, faut que tu t'assures de le dire au maître de cérémonie que c'est que tu as vu à l'extérieur. Puis des fois, ça peut avoir un lien avec les personnes qui sont à l'intérieur. Donc, tu vois, c'est un ensemble de choses qu'il euh, qu faut prendre au sérieux. Un sauna, c'est pas... Euh, tu vois pas... La... En fin de compte, la meilleure manière de voir ça, c'est, s'il vous plaît, allez pas dans un sauna pour savoir si vous êtes tough. N'allez pas dans un sauna pour flasher. N'allez euh, pas dans un, dans un sauna avec un ego de la grosseur d'un camion. Euh, parce que euh, les ancêtres vont s'en mêler, puis tu vas sortir assez vite. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas l'environnement. Puis, c'est le moyen de... Je trouve que c'est un super de beau moyen, si tu veux connecter. Euh, si ton grand-père t'a quitté, ton père t'a quitté pour le, le monde des esprits, ta mère, un ami, euh, ça... Ça peut être un endroit pour se recueillir et penser à eux autres. Et puis, il peut avoir un souvenir qui peut revenir de cette personne-là que tu avais complètement oublié. Puis, tout d'un coup, tu sens cette joie monter en toi de dire « Ben, hey, j'ai pensé à telle personne, ça m'a rappelé le bon moment qu'on était ensemble. » Puis, tu peux peut-être sentir la présence de cette personne-là, on ne sait pas. T'sais? ça ne veut pas dire parce qu'on est ici que ceux qui nous ont quittés ne sont pas à proximité. C'est une pratique euh, normale. Euh, qui de nous autres, que nos, quand on va, on va, on va rêver à un, un être cher qui est décédé, euh, nos parents vont souvent vont dire ben, « euh, Ok, euh, bah, prie pour cette personne-là, euh, dis une dizaine de chapelets pour cette personne-là, cette personne-là a besoin que tu pries pour elle. Okay. » Peut-être que tu as prié pour elle, tu as demandé de quoi à cette personne-là pour qu'elle t'aide, pour prendre une décision. Euh, tu as vécu de la, des moments difficiles, tu as eu de la peine, mais euh, tu n'appelleras pas nécessairement la ligne psychologue. C euh, tu vas appeler, appeler quelqu'un qui t'approche, qui te réconfortait. Donc, tu vois, c'est tout un ensemble de choses par rapport au, au sauna. Euh, L'autre chose ici, c'est euh, le respect. Tu sais, le respect de la loge, le respect de l'environnement dans lequel la loge a été bâtie, le respect des personnes qui sont assis près de toi. Euh, je vais demander quand que je prépare une loge puis les personnes qui vont venir participer. Ben, je leur demande de pas consommer d'alcool euh, quatre jours avant. Euh, je dis pas d'arrêter de boire, c'est pas ça que je veux dire, mais d'être saint d'esprit, saint de corps pour quand tu rentres dans la loge parce que c'est une communion entre le « body, mind, spirit. Tu sais, c'est le corps, l'âme et l'esprit, c'est tout un ensemble de choses. Euh, ou quelqu'un qui va fumer du, euh, de la marijuana avant de. Non, non, non. faut que tu vas rester à l'extérieur. Pourquoi? C'est pas parce que c'est, c'est méchant. Euh, c'est pas parce que c'est, euh, que tu te sens coupable de, de, de, de consommer. C'est juste que si tu respectes pas ça, ben, il y a des conséquences à ça. Puis, autre chose aussi, c'est quand quelqu'un est en état d'ébriété comme dans n'importe quoi, n'importe où dans ta vie, euh, on le voit maintenant, tu sais, quelqu'un qui est en débriété, qui est en auto, ben, il peut causer, puis il peut avoir un accident. Euh, quelqu'un qui est sous l'effet d'hallucinogène, c'est la même chose. Mais dans un contexte cérémonial, euh, une personne que tu aimes, le créateur, un ancêtre, peut avoir un message bien spécifique pour toi. Puis si tu es ton corps a des substances qui ne sont pas naturelles, peut-être ben, que tu ne comprendras pas le message comme il faut. Puis, tu vas, tu vas avoir de la peine parce que tu vas dire ben, « si j'aurais pas, pas dû » ou « j'aurais dû dire la vérité avant de rentrer dans l'âge que j'avais bu la veille. Tu » sais. Mais la prochaine fois, tu, sais, tu fais attention. Tu sais. L'autre chose aussi, c'est... Euh, les, les, les, les femmes, quand elles sont dans leur cycle, euh, moi, je ne peux pas tenir une loge quand une femme est dans son cycle parce que c'est trop puissant. Euh, la femme, on est là pour protéger la femme, on est là pour lui donner l'amour, on est là pour la, la, la ganté etc. Mais la femme, c'est elle qui, qui a le pouvoir de vie, c'est elle qui, donne, qui, qui va... Avoir un enfant dans son ventre, etc. Donc, on se doit de la protéger. Donc, pour ma part, je peux pas euh, comment je pourrais dire ça? Il y a seulement une autre femme qui peut tenir une loge quand qui, il appelle ça les Moon Lodge, les Lunes pour la, la, la les, les loges de la Lune, quand les femmes sont dans leur, euh, leur temps. Donc, il ne faut pas confondre avec Moon Lodge une loge que tu fais euh, quand c'est la pleine Lune. Euh, si personne n'a consommé, si personne est dans leur, euh, leur règle, mais oui, quand la lune est pleine, il euh, y a une attraction, il y a une énergie qui va se matérialiser dans la loge, puis à l'extérieur de la loge. Puis qu'est-ce qu'il y a plus beau de sortir dehors, puis la, la lune éclaire tout l'endroit où tu es, là, où que la, la forêt. Donc, euh, puis, par la suite, euh, quand on a fait les quatre, euh, les quatre portes, euh, comme je te dis, ça peut durer une heure, deux heures, tout dépend, euh, tout le monde sort dans le même ordre. Donc, on sort, on sort dehors, on a les vêtements si c'est froid, on remet notre, euh, nos pantalons, notre manteau, et puis on, on retourne à l'intérieur de la maison où, où, où, où se tient la loge. Puis, il y, y a des personnes qui, les, qui ont les tâches de s'occuper de préparer euh, le festin. Parce que, euh, puis avant que, que quelqu'un va manger, ben, c'est important qu'on fasse une assiette pour les ancêtres. Parce que, ce n'est pas parce que les ancêtres ne sont plus là physiquement qu'ils ne sont pas là. Donc, on leur prépare une assiette de, un petit peu de tout ce qu'on va manger. Euh, puis on met un petit peu de tabac, puis on va déposer ça. Soit il y en a qui vont le déposer dans le feu, vont l'offrir dans le feu, ou ils vont aller le déposer en forêt. Et par la suite, ben, on s'assoit tout ensemble, puis on mange, puis euh, souvent on va parler de l'expérience. Parce euh, que ben, c'est pas nécessairement à tout le temps à l'intérieur de la loge que le monde va en parler. Puis euh, ce qui est important aussi à la sortie, puis maintenant avec le COVID, ben, c'est un point que j'ai omis de parler. Avec la COVID, ben, euh, le monde va peut-être un, un petit peu plus mal à l'aise de se donner des câlins puis se remercier. Parce que tout le, monde a tout le monde a participé, tout le monde a aidé pour que ça en soit un franc succès. Mais il y a d'autres moyens, on va les prendre, puis même à ça, dire, le, le sauna, c'est quoi qui va parce que le sauna, c'est employé par certains pour la guérison. Puis, euh, tu peux participer à un sauna. Puis, euh, après la cérémonie, ben, tu dis, ben, j'avais un, une douleur, il y a quelque chose, puis maintenant, c'est parti. Donc, il y a toutes sortes de belles choses qui arrivent euh, lors d'un sauna. Est-ce qu'il y a d'autres détails, peut-être, que tu voudrais euh, que je parle? Avez-vous des questions personnelles par rapport à ça? Oui, dans le passé, avant, ils n'utilisaient pas des toiles, ils utilisaient des, des pots d'animaux pour, pour ça. Pour la couverture? Oui, des, ils pouvaient mettre des pots des couvertures, pour remplacer les couvertures. Euh, pour notre part, nous autres, ceux qui vivent dans les forêts au ceux du boulot, ben, le sauna était. Recouvert d'écorce de boulot. Donc, euh, tu n'avais pas besoin d'avoir de couverture, de, de cherche. Il n'y en avait pas une, anyway. oui. Tu pouvais mettre peut-être de la... des couvertures, pas des couvertures, mais des peaux d'animal par terre au-dessus du cèdre pour ne pas être à, pour être assis à, à être assis directement par terre, c'est en plein mois de janvier. Mais les toiles, euh, c'est des pots d'animal, effectivement. Aujourd'hui, bon, on prend ce qui, ce qui nous tombe sous la main, là. Euh, souvent, ça va être des couvertures, des courtes pointe, euh, euh, du canevas. Des... J'ai vu souvent du monde qui a été chercher des, des, des vieilles toiles de... pour des vannes de transport, parce que c'est ouais. un gros canevas épais, puis la chaleur, puis la clarté ne passent pas à travers. Ouais. Puis, euh... Donc, euh, j'imagine que ça, cou... ça couvre pas mal tout. C'est les arbres, là que tu des arbres spécifiques, les petits, les petits arbres pour faire la. cest tu de l'érable, cest tu euh, du boulot, cest tu spécifique ou ça ne fait pas de différence? Ben moi, pour ma part, mes instructions, c'est que c'est fait avec des petites érables d'environ 2 pouces de diamètre. Il okay. euh, y en a qui vont le faire en en eau nage, je ne sais pas c'est quoi l'autre nom, ou ils vont le faire en boulot. Mais, à date, ce que j'ai vu, mais pour ma part, c'est des, des, des érables qui, dont on se sert là, pour bâtir la loge. Puis, les pierres, un autre petit détail, c'est important que c'est bon que tu parles de la structure. C'est que les pierres qu'on va se servir, c'est de s'assurer d'avoir le moins de pierres sablonneuses. Parce que les pierres sablonneuses, ils, euh, ils peuvent éclater. C'est pas un boom. Là. Mais quand on vide de l'eau froide dessus, ce ils vont craqueler. Puis des fois, il y a peut-être des écartels qui peuvent, euh, comment je pourrais dire ça, euh, toucher aux personnes qui sont proches. Parce que dans la loge, c'est relativement petit l'espace. Puis après ça, on ne peut plus les, les, les réutiliser. Si c'est du roc ou il y en a du monde, ils vont servir de la pierre volcanique. Bien, de la pierre volcanique, là, tu pourras t'en servir là, aussi longtemps que tu veux. La seule chose, c'est que je ne sais pas c'est quoi qui s'émane d'une pierre volcanique quand tu la chauffes. Mmh. Des fois, il peut y avoir d'autres euh, métaux, d'autres choses qui sont dedans. Qui est dedans. Puis, euh, c'est-tu comme du granit, euh, les pierres? Puis, euh, du granit, c'est-tu comme une pierre de granit? Oui, ça serait surtout du granit. Quand, quand tu as la chance d'en avoir dans ton coin, nous autres, ici, c'est assez rare, c'est plus la pierre sableuse. C'est pour ça que, comme on dit, si tu en plein hiver, c'est pour ça que c'est recommandé que euh, ceux qui sont en charge du feu, ben, essayent de spotter des endroits que si tu as besoin, bien, tu sais que tu vas, tu vas être capable de trouver de la pierre adéquate. Là, et pas attendre. Puis, s'il y a trois pieds de neige, ben, tu sais où est-ce qu'il le spot. <rire> oui, oui, oui. Puis, c'est. Euh, où le es fût, je... Mais. Le feu est chauffé avec de l'érable euh, ou l'épinette, euh, Ça ne fait, fait pas de différence pour le feu. Ben, nous autres, on, tu, prends, tu prends ce que tu peux trouver. Il faut que ça soit un, un feu intense pendant au moins deux heures. Donc, euh, ce que j'ai vu à la date, on va partir le feu peut-être avec du temps. Après ça, on va mettre de l'érable ou du chêne pour s'assurer que, que le feu va être dense. Puis, être... quand on voit que les flammes changent de, de rougeâtre à bleu, c'est là, là qu'on s'aperçoit que c euh, ça, pardon, ça a atteint la, la, la chaleur voulue, l'adéquate, pour, pour, pour commencer la cérémonie. Ça, il y a plusieurs nations qui font ça. Ce n'est pas spécifique à une certaine nation, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a spécifique comme les métiers qui font ça différent ou il y a, a d'autres nations qui font ça différent un peu Moi, à date, ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a, a pas de différence. c'est euh, comme je le disais tantôt au tout début, euh, les saunas, ils en, ils en pratiquent en Norvège je pense, en Suède. Euh, au Lapon, les, les Lapons qui sont en, en, en Norvège, ben, ils, ont des, ils, ont, ils ont des tipis en tant que tels ils ont des tentes avec des peaux d'animal. Puis j'imagine que leur sauna va être faite comme le nôtre. Puis, ce pas restreint. Comme on dit, c'est quand on retourne aux sources, euh, Dan, c'est euh, moi, en tant que, que responsable, chef spirituel, puis porteur, porteur de calumet, puis gardien d'une loge, ben, ce n'est pas à moi de juger qui peut ou qui ne peut pas rentrer quand quelqu'un montre le désir de rentrer. Euh, J'ai vu du monde qui. Qui était, euh, qui, qui était venu seulement participer à la préparation du repas. Puis, euh, le maître de cérémonie du temps elle a demandé à ce qu'ils rentrent dans la loge, que les ancêtres avaient de quoi leur dire. Tu sais. Il y avait un message du créateur pour euh, ces personnes-là. Mais c'est une pratique euh, euh, ça ne peut pas faire autrement que ceux qui, les, les, comme on dit, là, qui se soient statués ou pas statués, ou... Mais, il y a eu une influence puis c'est une pratique qui est courante, mais il ne faut surtout pas, je fais souvent des, des blagues par rapport à ça, euh, participer à, à la loge que je suis responsable, bien, je ne vous demanderai sûrement pas votre carte <rire> pour être capable de participer. Parce que moi, je vois un être humain qui veut, qui veut se centrer sur lui-même, sur elle-même, euh, qui veut retrouver quelque chose qui veut vivre un bien-être, qui veut rire, qui veut euh, compter des histoires. Euh, dans le fond, pour moi, une loge comme une cérémonie, ça humanise le monde. Tu sais, on court toute la journée, on s'inquiète toute la journée, euh, puis comme, comme on, quand on parle de purification, tu sais, on purifie avec de la sauge en premier pour enlever cette énergie-là où ce que on, est, on a passé si on passe dans un, un restaurant et que le monde se chicane, bien, cette énergie-là, il faut que tu nettoies ça. Parce que quand tu vas participer à la cérémonie, tu ne veux pas que ça fasse partie de la, du périmètre où ça va se tenir. Ouais. Oui, Donc, oui, oui. Régent, on est rendu à la fin de l'émission. Je te remercie beaucoup pour avoir participé à, à notre émission ce soir. J'espère qu'on va se parler bientôt. Ça fait oui. que merci encore. OK, bien, merci. Merci beaucoup et à, à bientôt. Merci.